Salut, c'est Stéphane Vermette de l'Église Sainte Claire et je suis ici pour vous présenter les grandes lignes de notre deuxième campagne de financement. Pourquoi une campagne de financement Peut-être vous vous dites, euh, ben, la communauté de foi reçoit des bourses et de l'aide de, de plein d'endroits. Oui, c'est le cas maintenant, mais l'argent est donné pour débuter une paroisse, pas nécessairement de la maintenir. Cet argent bientôt ne sera peut-être plus là. De plus, les bailleurs de fonds veulent voir une progression dans l'Église Sainte-Claire pour les prochaines euh, demandes de subventions. Et ça inclut naturellement le côté financier. Ils veulent savoir, est-ce qu'il y a plus d'argent qui rentre? Est-ce qu'il y a plus de donateurs? C'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a le plus beau, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. « On a besoin de votre aide. » Aussi, parce que les moyens traditionnels de trouver de l'argent sur le net ne sont pas vraiment une possibilité pour nous. Euh, on ne peut pas vraiment offrir du contenu exclusif à des abonnés. Et on ne peut pas non plus euh, utiliser des commanditaires. Je crois pas que vous voulez euh, que entendre euh, ce sermon est une présentation de l'ONAIA au plus haut des cieux. Non, je ne pense pas que vous voulez ça. C'est pourquoi qu'on fait un appel directement à vous, aux gens qui sont en relation avec Sainte-Claire. J'ai confiance qu'on va atteindre nos objectifs. J'ai confiance qu'on va réussir à construire quelque chose de très bien. Je veux aussi vous dire que l'argent recueilli va servir surtout pour faire de la publicité, afin d'agrandir, euh, de, de, de rejoindre plus de personnes au Québec et aussi des francophones à travers l'Amérique du Nord. Et où, Également, j'aimerais bien payer quelqu'un pour nous faire un support technique et informatique sur le web. Ça m'enlèverait beaucoup de mal de tête. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine. À très bientôt.